Mais c'est que tu essaies de me ressembler. J'ai pas ton avis, c'est pas possible. Ça, c'est ton Ça, c'est le Philippe il mais il me dit, mais Philippe il mais But boy is not handmade. He's a mask boy. boy. mask boy. He's boy. He's a mask boy. He's Bain, hein? La divan de dimanche, la dimanche. La dimanche, le dimanche. La dimanche, la dimanche. La dimanche, la dimanche, la dimanche, que tu as dimanche, Ah, obligé, obligé. Ah, obligé. Ah, obligé. obligé. Ah, obligé. Ah, obligé. Ah, obligé. Ah, obligé. Ah, obligé. Ah, obligé. Nous de depuis presque deux dernières années, il y a le gelé tout que vous nous, devons vacciner faire